Le seul défaut de ce Peugeot 2008, c'est la position de conduite. La ceinture. Mais il ne faut plus chercher maintenant. Non, non, non, non. Voilà. C'est notre époque. Alors. Donc, euh... Peugeot 2008, automatique, comme vous le voyez. Donc, pour démarrer, je me mets en... Drive. Drive. Ordinateur, et alors, je, je l'ai déjà lâché. Et alors, normalement, ça démarre tout seul. Ouais. Ah ben voilà. Ça démarre tout seul. Ouais. Et, et... Je suis fait Scalpade, c'est voilà. ici le scalpe. Hein. Oui, c'est ici hein. que vient. à changer. Ah, c'est ça que Martin voulait essayer. Ah. <rire> Elle s'est montée. Hein. Ah, non, non, non, non pas. Elle elle est de... Parce qu'ici, ça grimpe. Et, et, et, et, <rire> il va que je fasse le elle, elle tire bien. là, Ah oui, oui, ça. <rire> On verra après. Hein. Mi distance parcourue, 1507 km, mais ça, c'est depuis, depuis qu'elle est neuve, hein. donc voilà, elle fait 7,5 litres au sang, mais là, oui. dans la côte, on a plutôt fait 20 litres au sang, hein. mais sur 500 mètres, hein, oui. Euh, oui, pas oui, sur... Euh... Oui, oui. <rire> quand même, quand il faut donner... Ah, ah oui, concernant... hein. oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui, ça... Rentrer dans le garage de l'Apozo 2008.